Le CS Baby Escalade, c'est une formation qui se passe sur deux jours et qui est accessible aux initiateurs SAE. L'idée, c'est d'essayer de donner les, les clés au, au club pour répondre à la forte demande sur le Baby Escalade. Euh, on sait qu'il y a une petite frilosité de la part des clubs euh, à accueillir ce public, soit parce qu'ils se sentent pas aptes, pas suffisamment compétents, où ils pensent ne pas avoir les structures adaptées. Euh, donc l'idée, c'est de leur montrer que c'est possible et de leur donner les clés pour pouvoir le faire facilement. Ça fait 12 ans que je fais de l'escalade et maintenant, du coup, on a une nouvelle salle à qui s'appelle la salle Marie Paradis. Et du coup, on a pu ouvrir des créneaux de baby escalade. Du coup, j'ai commencé à encadrer euh, ce, ces cours-là. Malheureusement, on n'a pas pu en faire beaucoup cette année à cause de, de la Covid. Mais euh, on va poursuivre ça parce que ça a énormément fonctionné. Ça a plu énormément. Donc euh, à partir de là, du coup, ça me paraissait un peu évident de faire la formation baby escalade pour euh, réussir au mieux encore l'année prochaine. Cette formation, pour euh pour proposer des jeux, des activités adaptées pour, pour cette tranche d'âge qui, euh, qui est peu connue au final vu que c'est vraiment les tout petits, c'est même pas une catégorie distincte comme, euh, microbes, euh, comme les microbes, comme les poussins, les benjamins et les catégories qui est euh, Là c'était la première, il y avait cinq participants, on a fait une première journée théorique euh, où on a essayé de balayer euh, toutes les particularités de ce public-là parce qu'on sait que six ans c'est un petit peu l'âge charnière du développement de l'enfant donc avant ça, il y a quand même des spécificités qu'il est important de, de voir, euh, d'évaluer, d'étudier pour essayer à la fois de dresser euh, euh, tous les obstacles que peuvent rencontrer ces publics-là. Notre atelier aujourd'hui, c'est en fait, par rapport à un groupe de 8 enfants de euh, 4-6 ans euh, pour faire en fait, au niveau du bloc sur la technique un petit peu de pied et de main. Donc on a organisé un parcours euh, qui dure à peu près 10 minutes. Euh, sur euh, la pose de pied, la pose de main, voilà, donc on a organisé un tunnel, euh, ensuite euh, euh, la, la grimpe au niveau du mur, après passage dans des cerceaux au niveau des positions, euh, passer sous un fil euh, la rivière de feu euh, pour au niveau de la gestuelle et du positionnement du corps, et au niveau de l'équilibre, euh, poser les pieds sur les, les, les cubes de mousse. Parfait, rien tu peux poser ton pied par-dessus le cerceau il faut passer par-dessus le cerceau, est-ce que tu peux passer par-dessus Super Je te tiens là, je te tiens, je te tiens. Super Ta main gauche là, t'as une prise verte là qui est bien. Euh, on a encadré trois séances. On a essayé de faire une séance plutôt axée sur les voies pour voir comment ça pouvait se passer avec les petits. Une séance plutôt axée sur les parcours de motricité parce qu'on sait que pour le baby-sport et la baby scan notamment, c'est super important à cet âge-là. Et une séance plutôt typée bloc, où là, dans l'idée, la timeline, c'est plutôt d'essayer de faire un enchaînement successif de, de petits ateliers. Parce qu'on sait qu'en termes de concentration, à cet âge-là, c'est ce qui pêche. Alors pourquoi Parce que justement, donc on a ce public famille, on a des parents qui, euh, qui font grimper leurs enfants. On a des, des grimpeurs adultes qui s'y mettent parce que leurs enfants grimpent aussi. Donc c'est vraiment... Euh, le vivier de notre club et puis euh, je trouve ça intéressant aussi pour, euh, pour les, les ados qui puissent transmettre aussi avec un, un public jeune, ils sont plus à l'aise. Donc ce, ce serait une passerelle aussi pour, pour ceux qui souhaitent devenir initiateurs, de pouvoir encadrer aussi sur des petits. Et du coup le public Babygram, c'est un public que je n'ai jamais eu l'occasion d'encadrer et c'était pour moi l'opportunité de, bah, de faire la main et découvrir les différentes techniques pour encadrer les, les tout-petits et je voulais associer ça également au Dégeps Escalade euh, que je devrais intégrer à partir de septembre prochain. Moi je suis intervenu sur euh, la partie Escalade euh, en, en voie donc on a tout de suite été confronté à une petite difficulté au niveau de l'assurage des tout-petits donc il faut toujours être très vigilant, faire des nœuds de sécu et puis voilà, les aider, euh, les rassurer, les, les, en, les encourager, les motiver on a monté un petit atelier ludique avec les quais-plans, donc c'était une espèce de petite plaquettes en bois, qu'on a caché un peu partout, euh, à, sur tout type de hauteur et sur tout type de prise, pour que les enfants puissent les découvrir, et on y avait associé un petit peu une, une histoire, on avait créé une histoire avec ces Keplans, pour découvrir un endroit où était caché un, un jeu, euh, pour un petit totem, voilà. Donc là aujourd'hui, l'objectif, ça va être de retrouver Monsieur Canard. Donc c'est un petit canard jaune, donc il faut le retrouver, il est quelque part dans l'espace enfant, mais on ne sait pas où il est. Donc pour cela, on aura besoin de vous et on va faire trois épreuves. Donc on va faire un, on va faire un parcours pour commencer, pour aller demander aux animaux, on va aller chercher les, ses amis les animaux, comme ça ils vont pouvoir nous donner un indice où est-ce qu'il est. Et après on fera d'autres jeux pour, pour trouver d'autres indices et pour pouvoir trouver Monsieur Canard.